Je suis avec sympathie euh, Academia Christiana depuis sa création. Je suis donc particulièrement, tout particulièrement heureux de pouvoir parler euh, devant vous ce soir. Et puis ça m'a permis de retrouver euh, dans la vie réelle un certain nombre de gens que je pouvais croiser sur les réseaux sociaux. Hein, ou que j'avais parmi euh, ceux qui avaient euh, la folie de me commander quelques livres. Voilà. Alors, La tâche qui m'a été confiée euh, ce soir est de répondre à la question « qu'est-ce qu'une communauté ?». Qu'est-ce qu'une communauté Alors, avant d'aller plus loin, je me suis dit, eh bien, essayons de lister les sens habituels qu'on a à la communauté. Et j'en ai trouvé huit. J'ai trouvé huit sens différents que j'ai mis sur le papier, que je vais vous exposer les uns après les autres, sans que l'ordre dans lequel je les expose soit un ordre de valeur. Voilà. J'ai essayé de les ranger par une, à peu près par logique, mais non par par valeur. Donc, la première, le premier sens de la communauté qu'on peut avoir, c'est un synonyme d'État ou de nation. Quand on lui ajoute le terme « national », si j'écris la communauté nationale française, tout le monde comprend hein, que je parle de la nation française. D'accord Une communauté, c'est aussi un groupe d'États étant lié entre eux, par des conventions peu contraignantes et souvent de manière de manière économique. De matière économique, pardon. On peut citer feu les communautés économiques européennes, la communauté européenne de charbon et de l'acier, la communauté euro, euh, économique, pardon, eurasiatique, hein, et l'actuelle communauté des États indépendants, qui a pris, d'une certaine mesure, la succession de l'URSS. Voilà. Ça, c'est vision étatique de la communauté vous avez ensuite une communauté hein, c'est un regroupement de communes hein, c'est un regroupement de communes qui vont former un établissement public de coopération internationale dont le but est d'associer les communes au sein en vue pardon, d'un projet commun de développement et d'aménagement de celui-ci mais une communauté c'est aussi un groupe de religieux vivant ensemble je peux donner comme exemple, car ils portent le nom de communauté dans leur dénomination, la communauté Saint-Martin ou la communauté de l'Emmanuel. Mais il est bien évident qu'il n'est pas nécessaire de porter le nom communauté dans sa dénomination pour être une communauté. Une communauté, c'est encore un groupe social dont les membres, les membres vivent ensemble, ou ont des biens et des intérêts communs. On peut penser ici aux communautés des hippies, post 68 heures, hein? mais on peut penser aussi à la communauté familiale ou aux communautés locales. Une communauté, c'est encore un ensemble de personnes de même origine nationale, ethnique ou religieuse. La, les médias nous parlent des communautés juives ou musulmanes, de la communauté immigrée, des communautés de ciganes, enfin de la communauté de ciganes. Ensuite. La communauté, ça peut aussi être un ensemble d'individus liés par des centres d'intérêt et des points communs. On nous dit qu'il y a une communauté gay. Mais il y a aussi, ça je ne sais pas si vous le savez, hein, des communautés de gamers et des communautés de rôlistes. Je ne vous ai donné que deux exemples. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que sont les gamers et les rôlistes. Bon, Gamer, c'est ceux qui jouent avec des, des jeux vidéo, et les rôlistes, c'est ceux qui jouent à des jeux de rôle. Bon. Mais ils se prétendent être des communautés. Et puis une communauté, pour finir, c'est le, le, le dernier sens qu'on donne habituellement à ce terme. C'est un régime matrimonial où les biens des époux sont communs. Voilà. Donc là, c'est les huit sens habituels qu'on donne au terme communauté. Bon. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a derrière cela Qu'est-ce qu'il y a derrière ça eh bien, on peut dire, on peut donner comme définition de la communauté, hein, c'est une addition d'individualité dont le résultat est supérieur à la somme. Voilà. Pourquoi Parce qu'il y a une volonté commune, un but commun, qui est la raison même de la communauté, et un partage pour se faire de biens matériels ou immatériels. Et alors, Emmanuel Mounier dont le nom vous dira peut-être rien, Emmanuel Mounier, mais qui a été un philosophe connu des années 30 aux années, aux années 70, hein, nous dit dans « Révolution personnaliste et communautaire », le lien de la personne à la communauté est si organique que l'on peut dire des vraies communautés qu'elles sont réellement, non pas par figure, des personnes collectives. Ce n'est pas plus la somme des individus qu'elle dénombre, qu'une personnalité n'est la somme des, des personnages intérieurs qui la bousculent. Elle se fonde sur des valeurs qui la dépassent et qu'elles incarnent. Ses membres ne peuvent être que partiellement conscients de ces valeurs, donc de sa réalité profonde, mais elle agit par eux, malgré eux. Mais ce n'est pas tout. Il y a toujours dans une communauté un passé. C'est-à-dire une histoire commune qui peut être réduite, Hein, puisque quand on, voit, euh, quand on voit la communauté gay, la communauté gay se crée avec une histoire, hein, et une histoire qui est quand même, somme toute, euh, extrêmement limitée, puisqu'ils la font remonter aux émeutes de Stonewall dans les années 60, hein, ou ça peut être une histoire mythique. Hein, et la communauté juive se base sur une histoire mythique, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont les descendants des Hébreux de la Bible. Ce qui, semble-t-il, n'est pas le cas. C'est euh, aussi ce que Constant Constanzo Prévé nomme des mœurs. Des mœurs, c'est-à-dire une éthique sociale qui prévaut sur les règles de l'économie régies par le nihilisme et le relativisme. Une éthique. Des mœurs, une éthique. C'est aussi un habitus, un vécu quotidien. Une communauté, c'est un vécu quotidien. C'est enfin des rituels. des rituels. Robert Jolin, qui a été mon maître à Jussieu, hein, il voyait l'élément le plus important de la communauté, le rituel. Il écrivait, une communauté se symbolise dans des rituels où la communauté s'exprime et se résume tout entière. Alors, quand je dis rituel, je ne fais pas forcément référence à des actes très complexes. Hein, mais... Pour qu'il y ait rituel, il faut qu'il y ait acte répétitif. Et la communauté se marque justement parce qu'on va faire en commun des actes répétitifs. Alors, ça peut être pour une communauté villageoise, alors c'était parce que maintenant c'est plus le cas, mais ça pouvait être pour une communauté villageoise la participation à la messe chaque dimanche. Ça peut être la, le, un pèlerinage chaque année. Ça peut être la fête du village le 14 juillet. Ça peut être le repas familial chaque Noël. Pour les pompiers, ça va être la sainte barbe. Vous voyez Des certains nombres de choses comme ça que l'on fait régulièrement. Et ce qui est marquant de voir, c'est que même quand les communautés disparaissent, eh bien, euh, on a tendance à essayer de continuer les rituels, hein, puisque c'est parfois la, seule, la dernière chose qui reste. Il n'y a plus de, de communautés villageoises. Hein, c'est fini mais on s'accroche à la dernière chose qui reste, ça va être le bal des pompiers, ça va être le, le feu d'artifice du 14 juillet. Et c'est le seul moment où on retrouve un petit peu de, commun, un petit peu de communauté dans un, dans un ensemble qui n'est plus communautaire. À tout cela, alors Constanzo, Constanzo Prève, que je viens de, de citer là tout à l'heure, nommait lui, il ne, parlait, il ne parle pas de rituel, il parle de coutume. Bon. à tout ceci s'ajoute le but commun que j'ai précédemment évoqué, et qui peut être réel ou mythique. Soit on a un but commun, puis on veut réellement faire quelque chose et aller de l'avant, hein. soit on a un but mythique, hein. c'est-à-dire c'est un but, on sait bien qu'on ne l'atteindra pas. Et si je reviens sur la communauté juive tout à l'heure, c'est intéressant, parce que c'est pour voir, voir que ils ont eu un but mythique qui est devenu un but réel. Vous voyez Pendant très longtemps, les communautés juives, euh, à Pâques, ils se disaient l'an prochain à Jérusalem, et puis ils savaient bien qu'ils n'auraient pas à Jérusalem, ils y croyaient absolument pas. Et puis un jour, Harif euh, Herz et Herz crée le sionisme, et quand ils disent l'an prochain à Jérusalem, ben, c'est vrai, l'an prochain à Jérusalem, on va y aller. Et ils sont passés, voyez-vous, d'un but commun, hein, mythique, à un but réel. Voilà. Alors, à la communauté, on va opposer la société. Voilà. Et ce qu'il faut voir, c'est que le grand, penseur, le grand penseur de la communauté... C'est un Allemand qui s'appelle Ferdinand Tönnies, Et Ferdinand Tonis il, il va donc opposer, alors excusez-moi, je vais vous le dire en allemand, hein, Gemeinschaft et Gesellschaft. C'est-à-dire, Gemeinschaft, la communauté, Gesellschaft, la société. Et chacune est animée par une volonté différente. La communauté, elle est animée par une volonté naturelle et spontanée. Alors que la société... C'est une volonté rationnelle et réfléchie. Vous voyez Là, quand euh, dans votre famille, quand dans la communauté familiale, parce que la famille, pas toujours, mais assez souvent, la famille est encore une communauté, hein, quand dans la communauté familiale, euh, quelqu'un a un problème, les autres membres de la communauté vont aller le soutenir, sans réfléchir. C'est spontané. Hein. C'est une volonté naturelle et spontanée. Alors que si on était dans une société, ça serait rationnel, on se dirait, est-ce qu'il faut que je le soutienne Est-ce que c'est intéressant que je soutienne Est-ce que ça va me rapporter quelque chose Vous voyez Différence entre communauté et, euh, communauté et, euh, et société. Alors, Tonis, c'est intéressant parce qu'il interprète l'histoire humaine comme celle d'un remplacement progressif du modèle communautaire par le modèle sociétaire. Pour Tunis, on commence à l'aube de l'humanité. Hein. Les premiers groupes humains sont des sociétés, sont des, que je raconte moi, sont des communautés. Hein. Les, vous avez la communauté familiale, quelques communautés familiales qui se regroupent pour former une tribu. Hein. Et la communauté préexiste à l'État, préexiste à la civilisation. Et au fur et à mesure que l'histoire que va se dérouler. Eh bien, euh, la communauté va être reniée par la société jusqu'à jusqu ce qu'on arrive de nos jours où la communauté a été euh, quasiment totalement évacuée par la société. Alors, jusqu'à la crise de civilisation hein, des années 60, nous avons connu une pyramide des communautés. Alors, ce qu'il faut bien voir... C'est quand je vous dis crise de civilisation des années 60, la décadence n'a pas, comm... pas commencé dans les années 60. C'est une étape importante. C'est une étape importante. C'est ce que les marxistes vont appeler un saut qualitatif brusque. Euh, on peut faire une autre comparaison. Vous avez un verre qui est vide, puis vous avez un robinet qui goûte puis il y a une goutte, une goutte, une goutte, et à un moment, le verre déborde. Oui. La dernière goutte était la goutte de trop, qui le fait déborder. Donc, mai, euh, 68, la crise de 68, parce qu'il n'y a pas eu que mai 68, hein, il y a eu mai 68, il y a eu le, le, concile, le concile, il y a eu un certain nombre de choses. Hein, eh bien, ce sont, des, euh, tout d'un coup, hein, la, mm, des conséquences, hein, mais des conséquences d'idées qui ont été adoptées de nombreuses générations avant nous. C'est les conséquences des lumières, c'est les conséquences de la révolution euh, anglaise, hein, minis, fin XVIIe, c'est les conséquences de la révolution américaine, c'est les conséquences de la révolution française. Hein, voilà. Ce qu'on vit actuellement, on vit, on vit sur un temps très long, hein, on vit sur un temps très long, et on vit en fait l'aboutissement de choses qui ont été euh, qui ont été lancées très longtemps avant nous. Alors, Rod Dreher, je ne sais, si sais pas si vous avez lu Rod Dreher, hein, et Rod Dreher, je, je le relisais avant-hier, pour préparer cette conférence, Rod Dreher, lui, euh, voyait l'origine des problèmes dans euh, le débat sur le nominalisme. Voilà, il remontait ça, lui, euh, franchement, au Moyen-Âge. Voilà. Alors, je vous disais à l'instant qu'il y avait une pyramide de communautés. Quand je vous dis une pyramide des communautés, ça veut dire qu'il y avait les communautés familiales, c'était la communauté de base, les communautés villageoises ou urbaines, les communautés nationales, et à cela s'ajoutaient les communautés horizontales, qui étaient des communautés de métiers ou d'État. Les étudiants, les marins, les juges, les avocats, les militaires, les pompiers, hein, chacun... Former une communauté. Et on était, ainsi membre de plusieurs, on était ainsi membre de plusieurs communautés. Et vous avez donc un philosophe, un théoricien hein, du Moyen-Âge qui s'appelle euh, Johannes Althusius hein, qui a écrit, enfin qui définit pardon, la res publica hein, comme un empilement de communautés simples et privées. Communautés simples et privées Famille, pour lui, hein, famille, collège et corporation, et de communautés mixtes et publiques, c'est-à-dire les cités et les provinces, le tout étant couronné par une communauté politique supérieure. C'est globalement hein, le, le niveau national. Chaque niveau étant le plus possible laissé libre de décider par lui-même ce qui le concernait. Et ça, c'est le principe de la subsidiarité. Et le principe de la subsidiarité, hein, on s'en rend compte, euh, va, marge, fonctionne assez mal avec l'État-nation. Fonctionne assez mal l'État-nation. D'ailleurs, euh, Altusius, c'est un opposant de Baudin. Hein, et euh, Baudin, alors vous le savez peut-être pas, mais Baudin, euh, c'est lui qui a le premier pensé, euh, pensé l'État-nation français, quoi. Par exemple. Voilà. Alors, c'est bien, bien avant les Jacobins. Alors, au début des années. Au début euh, des années. Alors, les communautés. Oui, c'est ça. Les communautés villageoises dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, je me rends compte, j'allais sauter une page. Les communautés villageoises dont je vous parlais tout à l'heure étaient parfois fractionnées par des divergences majoritairement religieuses. Il y avait, à cette époque-là, euh, il n'y avait pas de fractionnement ethnique. Les fractionnements ethniques, c'est quelque chose qui nous arrive à partir des années 70-80. Hein. Majoritairement religieuses, mais ce n'était pas grave parce que ça créait deux communautés. Donc moi j'ai été élevé aux confins de la Vendée, des Deux-Sèvres, et j'ai connu une chose qui était tout à fait étonnante, c'est qu'il y avait dans les villages, d'un côté les catholiques, de l'autre la petite église. La petite église c'est ceux qui avaient refusé le concordat. Voilà. Dans, où je me suis installé après au sud de Nantes, j'étais dans des villages où il y avait le patronage et l'amical laïque. Et ça faisait, on mettait ses enfants à l'école privée au patronage, et on allait à la messe. Ou on mettait ses enfants à l'école publique, à l'amicale laïque, et on n'allait pas à la messe. Voilà. Et on avait deux communautés qui existaient côte à côte. Et chaque communauté était homogène, et il n'y avait quasiment pas d'intermariage. Voilà. Et euh, ben on emportait la mairie en fonction de sa puissance dans la de la puissance en, en, en vote de chaque communauté. Vous voyez hein voilà. Pour qu'une communauté existe et subsiste, hein, il faut en effet une homogénéité. Alors cette homogénéité, elle peut être religieuse, politique ou ethnique. Hein et cette homogénéité euh, crée et légitime, crée et légitime. Ce que l'on partage de commun, que cette homogénéité disparaisse, il n'y a plus de communauté. Les sociologues ont calculé les capacités intégratives d'une communauté. Ils ont déterminé jusqu'à quel pourcentage la communauté pouvait absorber de nouveaux venus. Ce pourcentage dépassé, soit la communauté disparaît, soit les nouveaux venus constituent leur propre communauté concurrente. Il faut noter d'ailleurs que ce phénomène est manipulable, et que l'on peut réduire à néant une communauté en désagrégeant son homogénéité. Et alors, il y a un exemple qui m'a toujours fasciné, moi. Il est ancien, mais il m'a toujours fasciné c'est celui des usines Simca. Alors, je ne sais même pas si la marque Simca, ça doit vous dire vaguement quelque chose, mais enfin, c'est une marque de voiture qui a disparu. Et euh, les usines Simca, au début des années 1960, on peut, on peut considérer que les ouvriers de l'automobile constituaient une communauté de métiers. C'était des gens qui étaient homogènes ethniquement et politiquement. Ils étaient très majoritairement communistes. Enfin, ils n'étaient pas forcément communistes, mais ils étaient très majoritairement à la CGT. CGT qui était contrôlée par le PC à l'époque. Voilà. Et donc, ils avaient face aux patrons, hein, puisqu'ils étaient tous d'ethnie identique. Ils parlaient tous la même langue, et ils avaient tous la même vision du monde. Ils étaient extrêmement unis face au patron. Quand il y avait une grève, c'était quelque chose de costaud. Euh, c'était vraiment une, une grève. Le DRH de l'époque, j'ai oublié son nom, mais le, le type est assez fascinant. Le DRH de l'époque s'est dit, comment est-ce qu'on va casser cela Et c'est la première usine, donc c'est juste au lendemain de la guerre d'Algérie, c'est la première grande usine qui a fait appel à l'immigration. Et le DRH a été encore plus perverse que ça. Il a créé une notion hein, qui s'appelait... Pour faire, pour faire des voitures, on utilise des chaînes. Vous voyez Il a créé ce qu'on appelait les chaînes en touche de piano. Touche en chaîne de piano. Un Français de souche, un Noir, un Croate, un Portugais, un Arabe, un Espagnol, un Français de souche. Vous voyez À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe il n'y a plus d'unité ethnique, il n'y a plus d'unité linguistique. On, a, on gagne un truc qui est tout à fait intéressant, qui n'a aucun rapport avec ma conférence, mais qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on gagne en rendement sur la chaîne. Parce qu'ils ne discutent plus. Ils ne peuvent plus discuter. Donc on gagne en rendement, hein, mais on gagne, surtout dans le, dans, on gagne surtout en brisant une communauté. Hein. La CGT s'est très rapidement effondrée. Et Simca... A réussi à s'en sortir par rapport à Peugeot et à Renault, ils ont fait baisser leurs jours de grève, ils ont quasiment fait disparaître leurs jours de grève. Ça a été leur grande. Bon, comme ils n'avaient pas réussi à comprendre qu'il fallait robotiser, ils, sont... ils ont fait faillite un peu après. Bon, ça c'est un autre problème. Mais vous voyez, on peut, manipuler, on peut faire disparaître une communauté hein, en, faisant, euh, en manipulant son euh, homogénéité. Et ça peut vous faire penser à une chose, hein, c'est qu'il n'est pas exclu, sans être conspirationniste, que euh, les vannes ouvertes à l'immigration n'aient pas un intérêt caché hein, qui est celui de désagréger euh, une communauté nationale hein, de façon à rendre ben, cette communauté nationale euh, beaucoup plus facilement gouvernable. Vous voyez puisque euh, ben on n'a plus grand-chose en commun, ni à défendre en commun. Alors, il y a une, un autre souvenir. Hein, un autre souvenir, c'est moi, je me souviens, au début des années 70, hein, je lisais une revue morassienne qui se nommait l'Ordre français. Alors, c'est... Disparu depuis longtemps, cette revue. Et il y avait un article qui m'avait marqué, alors qui m'a quand même marqué suffisamment pour que je m'en souvienne depuis les années 70, hein, où l'auteur euh, décrivait la France comme une cathédrale gothique. Et il disait, dans une cathédrale gothique, qu'est-ce qui fait tenir l'ensemble hein C'est les piliers. D'accord Et les piliers, eh bien, c'est les communautés. Voilà. Vous avez un pilier qui est... Euh, la famille. Vous avez un pilier qui est les communes. Vous avez un pilier qui est le, le, le, le, les communautés religieuses. Vous avez les communautés de métiers. Ça forme, c'est comme ça. Et tout l'ensemble fait une cathédrale gothique qui est la France. Si on fait, euh, si on mine les piliers, c'est-à-dire si on mine les communautés, la cathédrale va s'effondrer. D'accord Eh bien, ça m'a marqué. Cet article m'avait marqué. Et puis, ben j'y repensais l'autre jour, et je me dis, ben 50 ans plus tard, on y est. Hein les communautés ont été minées, ont disparu pour la plupart, hein et euh, les, les, les, la cathédrale française s'est effondrée. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'à 50 ans, l'auteur, dont j'ai oublié le nom, lui était quelqu'un d'optimiste, puisqu'il pensait qu'on allait réussir à défendre les piliers, et à empêcher la cathédrale de s'effondrer. Alors, allons plus loin dans la réflexion. Si on accepte les communautés purement administratives que j'ai citées au début, euh, que citées au début hein, et les, les communautés issues de la modernité, celles qui ont des bases hédonistes ou ludiques, hein, qui ne sont pas des communautés réelles, hein, on doit considérer que la communauté est soit comme groupe social, soit comme groupe religieux, soit comme groupe ethnique, soit comme un ensemble des trois, l'ennemi désigné de la modernité. Et de son marqueur principal, l'individualisme. C'est ce que nous dit Jean-Luc Nancy dans « La communauté des œuvrés ». Le témoignage le plus important et le plus pénible du monde moderne, celui qui rassemble tous les autres témoignages que cette époque se trouve chargée d'assumer, est le témoignage de la dissolution, de la dislocation ou de la conflagration de la communauté. Alain de Benoît a consacré un numéro entier de la revue « Crisis » à la communauté. Et dans ce numéro, hein, eh bien il nous explique comment l'idéologie libérale a interprété le fait communautaire en étroite relation à la modernité. Plus le monde moderne se constitue comme tel, plus les liens communautaires sont censés se défaire au bénéfice de modes d'association plus volontaires et plus contractuels. Parce que euh, de modes de comportement plus individualistes et plus rationnels. Dans cette optique, la communauté apparaît comme un phénomène résiduel que les bureaucraties institutionnelles et les marchés globaux sont appelés à éradiquer ou à dissoudre. Tout accent mis sur la valeur de la communauté est interprété alors comme une survivance conservatrice témoin d'une époque révolue. Soit, ça peut être aussi interprété hein, comme relevant d'une nostalgie romantique et utopique. Et ça nous amène aux rituels dont je vous parlais tout à l'heure, les rituels de la communauté. Mais Vous avez destruction de la communauté, disparition de la communauté, mais on va maintenir certains rituels. Et ça ne sera plus des rituels, ça sera du folklore. Quand vous allez en Bretagne, quand vous, allez en Bretagne vous avez dans certains, dans certains coins où il n'y a plus du tout de communauté, il reste, des, il reste des groupes folkloriques. Mais en fait, leur folklore n'a absolument aucun rapport avec une communauté. On est juste passé dans une, dans une nostalgie, une survivance nostalgique. Alors l'autre thème l'autre thème connexe de la de la l'autre texte l'autre thème connexe pardon, de la modernité, hein, c'est qu'en échange de l'abandon des anciennes communautés, les populations bénéficient d'une liberté et d'un bien-être accru destiné à s'étendre à, à l'infini et dont la réorganisation de la société sous une forme rationnelle et atomisée, représente précisément la condition. La communauté, hein, et bien, euh, pour ceux qui défendent le monde moderne, la communauté, c'est quelque chose qui nous empêche de choisir, qui nous donne des normes, hein, qui nous donne une éthique, hein, qui nous donne un habitus. Donc, ça ne vous permet pas d'être libre. Oui. La communauté, hein, c'est ce qui va faire que, euh, on va, un homme va se comporter de telle manière, une femme va se comporter d'une autre. Vous voyez hein, qu'il y a des rôles qui sont définis. Dans, dans une famille il y a, dans une famille normale, il y a des rôles qui sont définis. Mais ça empêche l'homme ou la femme d'avoir le choix, nous dit-on, d'adopter des rôles différents. Vous voyez Et c'est ce qui va faire que ben, le, le divorce, par exemple, hein, va être quelque chose qui va être euh, favorisé, Hein, qui va permettre de rompre la communauté du mariage. Pourquoi, après tout, hein, tout devrait-on être fidèle C'est quelque chose qui est complètement ringard et, vieille, et vieillot. Hein voilà. Donc, ne soyons pas fidèles, euh, et comme ça, on pourra, euh, on pourra vivre parfaitement notre liberté. Et ça nous amène à tout ce qu'on voit, alors que vous ne lisez sans doute pas, mais à tout ce qu'on voit maintenant, euh, toutes les thèses sur... Euh, la, la fluidité amoureuse le polyamour enfin toutes ces toutes ces toutes ces choses-là vous voyez on fait éclater on fait éclater la on fait éclater la, la communauté familiale parce qu'elle vous empêche de faire toutes les expériences que vous voulez elle vous limite dans vos euh, choix voilà enfin distille hein, c'est pas du tout ma thèse mais distille et alors plus le monde moderne croit plus les communautés véritables disparaissent elles sont remplacées par de fausses communautés. Celles que j'ai définies comme hédonistes ou ludiques, et que Michel Maffesoli euh, nomme lui les tribus. Les tribus. Ce ne sont pas des communautés réelles, mais des assemblages souples d'individualités. Quand je vous parlais des gamers tout à l'heure, hein, ce n'est pas une communauté, les gamers. Ce n'est pas parce que vous jouez à des jeux vidéo avec d'autres gens qui jouent des jeux vidéo que vous formez une communauté. Hein. Vous êtes un assemblage souple, un assemblage souple d'individualités. Emmanuel Mounier, dont je vous parlais tout à l'heure, a assez bien résumé cela. « Les communautés, à ne regarder que l'apparence, n'ont jamais été aussi nombreuses. Il n'y a jamais eu tant de sociétés, jamais moins de communautés. » Énoncer le foisonnement des associations, c'est avouer la faiblesse de leurs liens. Toujours l'esprit est unité et simplicité, le mal légion et complication. Et on en a un exemple parfait hein, avec la prétendue communauté gay. Bon, on a commencé par, nous, par nous parler de communauté gay. Après, on nous a parlé de communauté LGBT. Donc on les avait déjà scindées en quatre. Hein. Oui. Après, on est, passé à la, on est passé à la communauté LGBTQIA. Voilà. Et. Ça peut continuer, voyez-vous Une communauté qui n'en était déjà pas une, eh bien en fait, se fractionne, hein, se fractionne. De un, on va passer à plusieurs. Hein. De un, on va passer à plusieurs, parce qu'il faut vraiment que l'on puisse euh, épuiser toutes les possibilités. Toutes les possibilités. Parce que, après tout, si on est seulement homosexuel, on n'a pas fait le tour des possibilités. Voyez on n'a pas fait le tour. Donc il y a encore d'autres choses, voilà. Donc on va euh, LGBT, LGBTQIA, voilà, là, là, là, et on va comme ça aller à l'infini. Voilà. Et quand il n'y a pas de fausse communauté, hein, quand il n'y a pas de fausse communauté, quand il n'y a pas la communauté LGBT, quand il n'y a pas les rollistes, quand il n'y a pas les gamers, quand il n'y a pas un, tout un autre autre chose, hein, les gothiques, des choses comme ça, hein, eh bien quand il n'y a pas de fausse communauté, on va avoir des parodies de communauté, la fête des voisins. Vous devez connaître la fête des voisins. Ce n'est pas antipathique, la fête des voisins. Ce n'est pas, pas antipathique, la fête des voisins. Le but de la fête des voisins, c'est de recréer du lien social, de la communi... communauté dans un quartier ou dans un bloc d'immeubles. L'idée est bonne en soi. Mais quelle communauté voulez-vous créer quand le seul point commun est le lieu de résidence, le lieu de vie Ce n'est pas parce que j'habite à côté de gens charmants qu'on va constituer une communauté. Il nous manque tout ce qu'on a vu avant. Il nous manque tout ce qu'on a vu avant. Il nous manque l'homogénéité, il nous manque le, le, le, le but commun, il nous manque euh, l'habitus, il nous manque euh, l'éthique. Voyez. Hein euh, voilà, alors euh, je sais pas, je ne sais pas. Il n'y a pas, vous voyez, on, on, on, nous, on nous ressort. On nous ressort des communautés qui ne sont pas des communautés. Et les communautés réelles subsistantes, parce qu'il en existe quand même des communautés réelles subsistantes, hein, eh bien, le monde moderne hein, va les combattre au nom du communautarisme, ou du séparatisme, ou de la lutte contre les sectes. Alors, l'objet ici, ce n'est pas de porter un jugement hein, sur les nouveaux mouvements religieux, que l'on qualifie de sectes, ni sur les pratiquants d'un islam rigoriste, hein, ou sur quoi que ce soit. C'est juste de constater que si les uns et les autres sont victimes de mesures répressives, ce n'est pas dû au fondement de leur foi, mais au fait que la pratique de celle-ci crée des communautés qui ne sont pas vues comme compatibles avec le monde moderne. Voilà. Le, le problème, c'est là. Ils ne hein. mettent pas leurs gosses, ils font comme nous d'ailleurs, ils mettent pas leurs gosses à l'école publique, euh, ils sont, leurs femmes sont un petit peu respectueuses de, la, de, ben de leur tenue, de leur apparence. Euh, voilà, quoi, elles, elles, elles comprennent le terme modestie. Hein voilà, donc il y a tout un autre chose comme ça, et voilà, mais c'est ça le problème, hein c'est ça le problème, et c'est ce qui fait d'ailleurs que, vous je, je, je vous en rendez sans doute pas compte, mais on nous sort régulièrement, euh, on nous sort régulièrement euh, à la télévision des musulmans euh, qui sont qui sont, qu'on nous montre comme des exemples quoi, un type comme Chalgoumi, par exemple, je ne si je sais pas si vous voyez Chalgoumi. Si ah, mais Chalgoumi, c'est effectivement hein, le, mu le musulman qui est, qu'on peut nous présenter parce qu'il est d'accord avec tout. D'accord avec tout. Euh, je pense que si sa fille portait une mini-jupe, ça lui poserait pas de problème. Et puis, euh, et puis voilà. Quoi. Il a rien... On, a... On nous a trouvé des imams qui étaient... Euh... On nous a trouvé des imams gays, euh... des, des imams qui sont... Enfin, il y a des tas de trucs comme ça. Bon. Voilà. Et donc, en fait, le problème, hein, le problème dans, euh, dans cette lutte contre les communautés, c'est pas que les gens pratiquent euh, des fois autres. Hein. C'est juste qu'ils ont des attitudes qui ne sont pas compatibles avec le monde moderne. Et c'est très intéressant, parce que vous savez, cette loi qui a été imaginée il y a un an pour lutter contre l'islam radical, elle a changé trois fois de nom. C'était les lois contre le séparatisme, contre les séparatismes, c'était au pluriel, c'était la loi visant à renforcer la laïcité, et ça a été, final, la loi confortant les principes républicains. Et en fait, c'est une loi contre toutes les communautés réduisant ce qui est essentiel pour les constituer. C'est une loi qui va réduire la liberté d'enseigner. On n'aura plus le droit de scolariser nos enfants à la maison. Et le, les écoles hors contrat seront beaucoup plus faciles à fermer qu'elles l'étaient jusqu'à maintenant. C'est une loi qui va réduire la liberté de culte. Et c'est une loi qui réduit aussi la liberté de penser. Dans une tribune qui était parue dans la L'ETEIA... Le Xavier Patier avait remarqué avec humour, on vise la mosquée radicale et l'obus tombe sur l'église paroissiale. Eh bien, je pense que Xavier Patier se trompe. Parce que, en fait, ce n'était pas du tout une erreur de visée. C'était volontaire. C'était volontaire. Ce qu'on visait, ce n'était pas euh, spécialement euh, la mosquée radicale. C'était tout toutes les formes de, euh, de communauté. Toutes. Voilà. Alors après ça, on peut nous dire, bah oui, on lutte contre l'islam, et puis hop. Alors je, il y a une autre chose qui était fascinante, mais euh, qui, qui passait à peu près inaperçue. C'est quand Samuel Paty, euh, Samuel Paty. a été égorgé. A été égorgé Samuel Paty. Vous savez, cet enseignant qui a été égorgé par, un, par euh, un de ses élèves, je crois. Donc il y a eu. Euh, des rassemblements d'enseignants, dans tous les établissements d'enseignement, il y a eu des rassemblements où on a fait une minute, euh, une minute en sa mémoire. Dans une école du sud-est de la France, ils se sont rendus compte à ce moment-là que dans la cour, il y avait une statue de la Vierge. Donc ils ont fait enlever la statue de la Vierge. la voyez, et on faisait une nuit de silence parce que Samuel Paty avait été égorgé par un islamiste, et on termine en enlevant la statue de la Vierge qui était là depuis la création de l'école a priori, parce que c'est une école catholique qui avait été reprise par par la, par, enfin qui était les bâtiments étaient repris par la mairie et transformés en école communale. Donc en fait, cette lutte, cette lutte contre les communautés, hein, cette, ces, ces lois, ces lois contre le séparatisme, cette lutte contre le communautarisme, c'est qu'on nous, hein, qu nous présente contre le grand méchant euh, le grand méchant, méchant vert, ou qu'on nous présente contre les sectes. Hein, mais en fait, c'est une lutte contre toutes les communautés. Hein, toutes les communautés. Et en effet... Attendez, euh, en, en, je me suis trompé de page, moi. Alors, fin juillet, hein, fin juillet, Julien Langela a publié une tribune dans le quotidien présent. Cette tribune, il l'a L'urgence, bâtir la communauté ». Rod Dreher, dans le Paris Bénédictin, paru en 2017 en anglais et en français, a fait de la recréation de, la communauté, de communauté au pluriel, hein, la seule solution de survie pour les chrétiens au XXIe siècle. Dreher, alors je ne sais pas si vous l'avez lu, mais lisez-le, le, le Paris-Bénédictin, le Paris c'est intéressant. Euh, Dreher se réfère à un auteur conservateur nord-américain, Alasdair McIntyre, qui, dans le livre « Après la vertu », fait une comparaison entre la situation que nous vivons et la chute de l'Empire romain. Il se dit, c'est à peu près pareil. Ils avaient les barbares. Les Goths, les Visigoths, euh, les Vandales. Bah nous, on a aussi, nous, on a aussi, nous, on a aussi euh, nos, des barbares. Hein, voilà. L'État s'effondre. Hein, L'État s'effondre. Et alors, euh, Alastair MacIntyre, il dit, hein, l'événement le, le plus important de cette période survint lorsque les hommes et les femmes de bonne volonté cessèrent de travailler à ralentir l'écroulement de l'impérium romain et d'identifier la poursuite de la civilité et de la communauté morale avec le maintien de celui-ci. À la place, ils choisirent, sans toujours être conscients de ce qu'ils faisaient, de construire de nouvelles formes de communauté dans lesquelles pouvait se maintenir une vie morale. De là, civilité morale pourrait survivre à l'arrivée des âges sombres et de la barbarie. Globalement, hein, globalement euh, Dreher nous dit hein, l'Empire le, romain s'est effondré et le, la civilisation a survécu dans les monastères bénédictins, hein, et c'est les monastères bénédictins qui ont permis le renouveau par la suite. D'accord Et euh, donc Dreyer nous propose le, le monastère... Le... Paris bénédictin, pardon. Dreyer nous propose le Paris bénédictin, c'est-à-dire, selon ses propres mots, une stratégie tirée de l'enseignement de l'écriture et de la sagesse de l'Église des premiers temps, qui consiste à embrasser l'exil sur place pour former une contre-culture vivace. Pour lui, les chrétiens doivent choisir la raison. Le nouvel ordre n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité avec laquelle il faut vivre. Donc ils doivent se recentrer sur leur famille et leur communauté, plutôt que sur la politique partisane, construire des églises, des écoles et d'autres institutions dans lesquelles la foi chrétienne pourra survivre et s'épanouir pendant le déluge. Donc il faut recréer des communautés et maintenir celles qui existent et d'une certaine mesure faire sécession. C'est globalement son idée. J'en parlais avec un des intervenants, je ne sais pas s'il est là, qui me disait, ah bah dans, mon, dans, mon, dans mon topo de demain ou d'après-demain, je ne sais pas, je vais leur dire aussi qu'il faut faire ces sessions. Je vais leur parler expliquer qu'il faut faire ces sessions. Alors, je ne suis pas contre. Je suis même tout à fait favorable à cela et j'y contribue à mon faible niveau. Mais la, grosse, la grande question qu'on peut, qu peut se poser, c'est dans quelle, dans quelle mesure le monde moderne, celui dans lequel nous vivons, n'est pas capable de bénéficier au final de tout ça. Et que si, nous constituons des, si, si on suit Dreher, hein, ce qu'il vient de nous dire, on se retire, on fait sécession, on constitue des communautés, hein, donc on constitue des, constitue des communautés qui correspondent à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, des, véritables, des véritables communautés, mais en fait, est-ce qu'on est qu n'a pas le risque, hein, on, aurait, on pourrait écrire un contre, un contre Dreher qui s'appellerait le Paris-Amiche le paris Yamiche. C'est-à-dire qu'on va constituer des communautés, mais le monde réel va bah, dire assez très bien, il y a des communautés, comme ça ils ne nous embêtent pas, hein, et qu'ils vivent dans leur communauté. Et on peut, on peut tout à fait euh, envisager une survie. Alors, Rodreher est un garçon optimiste. Il se dit, les bénédictins ont permis la refondation de la civilisation chrétienne occidentale. D'accord mais on peut aussi tout à fait imaginer la situation où on ne va pas du tout permettre la reconstruction de la, communauté, de la civilisation chrétienne occidentale, mais où on va rester des communautés ad vitam aeternam. On a ça aux états unis hein, où vous avez un certain nombre de communautés qui se sont installées et qui ont survécu sur 2, 3, 400 ans. Hein, vous avez les communautés, vous avez les Amish, mais vous avez aussi les, les, les vieux croyants, euh, les vieux croyants russes. Donc le Raskol, c'est le c'est la fin du XVIIe, voyez-vous. Hein. Et c'est pas du tout exclu. Et vous avez, alors ça, vous, je sais pas si, si vous l'avez vu, mais euh, on a découvert tout à fait récemment. Il y a eu plusieurs euh, plusieurs articles, il y a eu un livre qui est sorti là-dessus. Hein, on a découvert en région parisienne euh, une survivance des jansénistes. C'est-à-dire qu'on a découvert une communauté janséniste qui existait encore, on ne le savait pas. C'était complètement passé inaperçu. Euh, donc le jansénisme, c'est milieu du 18e. Eh hein. bien, euh, il reste, je ne sais pas, 3-4 000 jansénistes en région parisienne qui vivaient en vase clos. Ils ne gênaient personne. Vous voyez hein. Donc le danger, le danger, euh, danger euh, c'est que si euh, on gère mal les communautés, Hein, si on fait vraiment ces sessions, comme nous le dit Rod Dreher, eh c'est qu'on puisse en fait euh, involontairement rendre service au système. C'est-à-dire ne plus être un adversaire, hein, mais euh, se mettre volontairement sur la touche et euh, ben, continuer comme ça euh, entre nous, dans l'entre-soi. Et Je crois que l'entre-soi est le pire euh, risque dans tout ça. Voilà. Alors, je pense que les autres intervenants vont vous donner la, situation, vont vous donner, pardon, la solution hein, pour euh, que les communautés qu'ils vous appellent à constituer, si je suis bien compris que c'est le, le thème central hein, de l'université de de pour que les communautés qu'ils vous appellent à constituer ne soient pas euh, cela, et qu'on arrive à constituer des communautés et en même temps être des communautés conquérantes hein, et qui vont euh, jouer un rôle. Voilà. Alors, j'ai sans doute été un peu décousu, hein, mais bon, j'ai fini. Voilà. Alors, on m'avait dit, on m'avait dit une heure, mais j'ai pas tenu une heure. Et on m'avait dit 15 000 caractères. Par contre, j'ai les 15 000 caractères. Donc, j'ai bon, euh, j'ai bon d'un bon côté. Mais je ne vois pas comment celui qui m'a donné les consignes pouvait espérer qu'avec 15 000 caractères, on tienne une heure. Par contre, parce que j'ai plus de 15 000 caractères. J'ai plus de 15 000 caractères là-dedans. Voilà. Merci beaucoup, euh, Christian Boucher. Et, euh, on a euh, encore euh, le, le temps pour euh, quelques questions, puisque justement, avec ces 15 000 caractères, il on, on euh, nous reste du temps. On ne fait pas une heure avec 15 000 caractères. Euh, alors, je, je, je pense que... Euh, bon, enfin, bref. Ouais. Euh, le, le, le, les 15 000 caractères étaient, étaient surtout pour le, le, le, la publication. Euh. vous ne vouliez pas un verbatim Vous vouliez pas un verbatim dans ce cas-là Oui, bon, enfin bref. Ouais. Enfin, moi, je pensais que vous vouliez un verbatim, donc... Euh... Alors, n'hésitez on a, on a, euh, voilà, pas, s'il euh, si y a des questions, pour que je se passer le, le micro en, en levant la main. Ok, donc je vous ai laissé sans voix, c'est merveilleux. Ah ben non. Bonjour, Antonin. Euh, J'ai une question concernant les communautés... Euh, concurrentes dont vous avez fini par parler, et notamment euh, les communautés musulmanes que vous avez évoquées euh, plus loin dans la, dans la conférence, est-ce que par rapport aux événements qui sont en train de se dérouler à Kaboul aujourd'hui, vous considérez que la reprise de l'Afghanistan s'est faite par une communauté concurrente, euh, résistante Merci. C'est sans doute une communauté, c'est sans doute une communauté, oui. Euh, oui, ils vivent pas dans... Euh, enfin, ce est, ce est, moi, ce qui me marque surtout, c'est que c'est des gens qui ne vivent pas dans le même temps que nous. On, en fait, euh, nous, on est au 21e siècle, mais eux ne sont pas au XXIe siècle. Oui. Ils sont, euh, on, vit, on vit sur des temps différents. Et ce qui fait qu'on perd, c'est qu'on n'est pas sur le même temps qu'eux. Oui. Ils, euh, ils, ils ont la communauté, le sens de la communauté, mais ils ont euh, les armes du monde moderne. Oui. Alors que nous, on a les armes du monde moderne, mais on n'a plus la communauté. Mais ce qui est marquant, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y, y a un certain nombre de photos qui ont été diffusées sur Internet euh, des ambassades américaines. Hein. Vous avez les ambassades américaines avec, euh, black, euh, avec en grand dessus black Lives, Matter, black, black Lives Matter et vous avez le drapeau arc-en-ciel LGBT. Hein. Et ces gens-là sont en train, ces gens-là qui, qui, qui, qui ne forment plus une communauté, voyez. Ils sont en train de lutter contre des gens qui croient à ce qu'ils font, qui croient à ce qu'ils disent, qui pensent que s'ils meurent, ils vont aller au paradis. Enfin, à leur paradis à eux, mais ils en sont convaincus. Est-ce que vous pensez qu'il y a un GI américain qui est convaincu qu'il va aller au paradis, lui Il y en a peut-être quelques-uns, bon, faut pas quand même. Mais il ne doit pas en avoir beaucoup. Donc, c'est tout simple. C'est tout simple. Il y a une communauté. Ce que je dis souvent, c'est ce qu'il faut avoir une culture forte. Il faut avoir une culture forte et euh, nous sommes des peuples avec des cultures faibles. Vous voyez? Et quand je vois dans les familles, quand je vois dans les familles où euh, on se dit pourquoi certaines familles, il ben, n'y a pas de problème avec les enfants. Il hein n'y a pas de problème avec les enfants. Les, les, le père, la mère, ils ont des enfants qui pensent comme eux et puis qui constituent une famille, et tout se passe bien. Parce que la famille, la famille a une culture forte, extrêmement forte qu'elle transmet. Puis pourquoi vous voyez à côté euh, des familles où ça part dans tous les sens Parce qu'ils n'ont aucune culture ils ne transmettent rien. Vous voyez pourquoi les cathos de gauche ont quasiment disparu Pourquoi le progressisme catholique a quasiment disparu Parce que c'était une culture faible. Pour avoir une culture forte, il faut avoir des normes extrêmement, extrêmement dures, extrêmement extra, des balises. C'est ce qui correspondait tout à l'heure euh, à, à, à, à ce que je vous disais dans la définition de la communauté. Quoi. Il faut avoir un habitus, il faut avoir une éthique, il faut avoir des rituels, il faut avoir des mœurs en commun. Si on ne les a pas, ben on ne constitue pas une communauté, mais on, on, on est. Alors, ce qu'ils appellent, ce qu appellent la, le fluide, vous voyez On parle de on parle gender fluide, par exemple. Hein, on ne sait pas exactement si on est un garçon ou une fille. Vous voyez euh, On ne sait pas ce qu'on est, en fait. voyez ben On n'est rien. On n'est rien. Est, le fluide. Le fluide est rien en lui-même, voyez, et la civilisation occidentale est une civilisation fluide. Donc c'est normal qu'il gagne à Kaboul, si vous voulez mon avis, C'est normal. Alors on peut le regretter, hein, bon, euh, on peut le regretter, mais c'est normal qu'il gagne à Kaboul. C'est un, un autre problème de savoir si c'est regrettable ou pas. Tu vois, ceci dit, c'est regrettable pour les, pour les Afghans, peut-être, j'en suis, suis même pas certain, et ça va être regrettable pour nous, parce qu'on va avoir des, des, des, des immigrés qui vont arriver. Mais, en plus... Mais, mais voilà, oui, non, c'est un, un problème de communauté contre communauté. Alors, on n'est pas, euh, pas obligé de trouver les, les autres communautés qui sont opposées à nous, sympathiques. Hein, mais on peut reconnaître... Structure, leur structure, euh, leur fonctionnement, et se dire que qu'ils bah, fonctionnent mieux que nous. quoi, ils fonctionnent mieux que nous. Ouais. Mais on n'est pas dans le même temps historique non plus. c'est ça Le, le problème, c'est le problème du temps historique. Quoi. Bonsoir. Euh, vous avez parlé de sécession. Oui. J'aimerais savoir pour vous s'il existe encore euh, une communauté française malgré la République, ou si c'est trop tard est-ce qu'il existe une communauté française ben Je ne sais pas sincèrement. Hein je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'on est prêt est qu'on est prêt demain à aller se faire tuer pour la France euh, J'en suis même pas convaincu. Hein J'en suis même pas convaincu. Euh, J'étais euh, aspirant, j été euh, officier de réserve. Euh, j'ai fait les orsem, donc ça aurait dû... Du... Si je n'avais pas fait de politique, ça m'aurait emmené à lieutenant-colonel de réserve, ce truc. Je ne suis pas convaincu. Il euh, y a une idée de la France, mais je ne suis pas certain qu'il y ait une communauté française. Vous voyez Est-ce à partir du moment où euh, tout est fait pour que, justement, il n'y a plus de communauté la, la, On, on, on l'a volontairement éclaté. On l'a volontairement éclaté. Euh, Est-ce que... Euh, je ne sais pas moi, est-ce qu'on euh, oui, est qu sent un point commun avec Attali hein euh, Est-ce qu'on sent un point commun avec Macron hein Est-ce qu'on euh, se sent un point commun avec l'imam Chalgoumig dont je vous parlais tout à l'heure Tous ces gens-là, tous ces Est-ce est qu'on se voit monter au combat avec eux pour défendre leurs valeurs hein Alors dans, dans, dans la conférence dont on parlait notre ami tout à l'heure, que j'ai fait, en, que fait à Angers à l'alvarium. Hein, Enfin, qui a, qu a donné suite à un petit livre, je montrais qu'en fait, euh, les contre-révolutionnaires ne, ne se basaient pas du tout sur la nation, mais sur l'idée. Et que l'idée était supérieure à la nation. C'est-à-dire qu'en fait, on, est, on, appartient à la, on appartient à la communauté qui partage nos idées. Mais on n'appartient pas forcément à la communauté nationale. Et c'est pour ça que les... Les contre-révolutionnaires, en, en 1789 93 vont rejoindre l'armée des princes. Parce que la, nation, la, la, la France, pour eux, ce n'est pas la République, mais c'est l'armée des princes ou c'est les gens qui sont en Vendée. Et les Vendéens, euh, je ne sais plus trop quel champ Vendéen, euh, ils disent euh, « pour détruire la nation ». Dedans, vous avez ça. Voyez -vous. Euh, et ça, on le remarque, hein, ça on le retrouve dans quasiment tous les mouvements contre-révolutionnaires. Ils disent le plus important, en fait, c'est euh, la communauté des gens qui partagent les idées. Et quand notre pays ne partage pas nos idées, ben, ce n'est pas notre pays, c'est plus notre pays. Alors ça, c'est mon idée fondamentale. Je crois que les gens d'Action française, je dois les horrifier. Mais... Mais euh, ce qu'il faudrait voir aussi, c'est que Moïse, enfin je crois, autant que je me souvienne, euh, il se, il y a des références à Baudin, à Baudin dans la pensée d'action française, et non pas du tout, euh, et non pas du tout à Althusius quoi. Bonsoir. Euh, je vous avais parlé de, euh, des femmes musulmanes qui avaient un sens de la tenue et de la pudeur et de la modestie. Alors, euh, ne, euh, ce, c'est, c'est. Signes distinctifs de pudeur et de modestie ne seraient-ils pas plutôt des grands signes distinctifs d'impudeur et d'immodestie et de tartufferie Puisque quand il s'agit d'afficher cette prétendue modestie en se bâchant la tête, ou quand on voit des espèces de, de baleines échouées dans du pilou-pilou aller au Lidl euh, dans leur claquette, euh, ou sinon les petites hijabettes qui font des tutos make-up sur Instagram, euh, pour moi il s'agit plus de l'arrogance du conquérant, et tout sauf d'une modestie, mais surtout... — C'est pas de ça dont je parlais. — Mais là, c'est la, la question, justement, si vous parlez donc de... Euh... — je, je, je vous parlais pas de la... Parce qu'en fait, il lutte pas le... le... Si vous voulez, la loi, pas... la loi, elle est pas faite contre ça, hein. La, la loi, elle euh, ne vise pas du tout. Oui, ça. Oui, mais en fait, la, la question, c'est en parlant de, donc, de, de ces envahisseurs et, et de euh, vertus qu'ils qu disent avoir mais qu'ils n'ont pas du tout, est-ce qu'on ne pourrait pas voir chez nous, justement, notre tradition française et européenne, une pudeur plus haute euh, et plus haute parce qu'elle est, est moins ostentatoire Je voulais savoir ce que vous pensez de, de notre propre tradition. Euh, oui, ça. Je, je, je, je, écoutez, euh, moi, je n'ai pas du tout de... Je ne pense pas que les... Déjà, je pense pas qu'il y a devrait être chez nous, euh, qu'elle devrait, qu devrait être chez nous. Donc, je vous j'ai cité ça. Mais vous, vous, avez, vous, avez mal pris mon, vous avez mal pris mon propos. C'est terrible. Vous avez mal pris mon propos. Moi, ce que je voulais, ce que je voulais dire, ce que je voulais dire, c'est que le système, en fait, se servait, était opposé à toute forme de communauté. Je portais pas de jugement. Euh, je ne portais pas de jugement euh, sur les communautés en elles-mêmes. Et je, pensais pas, euh, je ne voulais pas du tout dire qu'elles soient là. Maintenant, euh, je pense que la modestie est quelque chose de positif pour qui que ce soit. Hein, et que euh, une, civilis une civilisation ne se grandit pas en montrant ses femmes. Voilà. J'ai connu... Il y a un truc... Parce que pendant un temps, pendant un temps la mode... Je ne sais pas si vous avez vu les, les gens de. Comment s'appelait ce groupe C'était. Euh... Ah, il y avait un groupe, groupe laïcard anti-musulman euh, assez frénétique. Et euh, pour lutter justement contre l'islam, leurs femmes se, s'exhibaient. Bah non euh, Non Quoi Non, non, pas les femelles. Euh... Riposte laïque, Riposte laïque, c'est ça, oui. Ouais. Riposte laïque, j'ai eu l'occasion de rencontrer leur dirigeante. Mon Dieu, elle n'était plus toute jeune et elle aurait dû s'habiller quand même avec un peu plus de modestie. Quoi. Voilà, euh, voilà. Mais bon, globalement, euh, euh, globalement, euh, voilà. Quoi. Mais ceci dit, sur le fait qu'on euh, euh, devrait être dans une, dans une, dans une société monoethnique, euh, moi j'en suis convaincu, enfin, c'est une éternité que je le dis. Euh, euh, voilà. Mais je suis, pas, je suis pas. Une autre chose, il hein, faudrait quand même voir dans ce que j'ai dit, je ne suis pas du tout convaincu que ce soit des, des communautés concurrentes. Je me demande, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on, on détruit la communauté en y, faisant, en, en y laissant entrer d'autres. Et euh, qu'on nous fasse entrer des musulmans, des bouddhistes ou des ou des je ne sais trop quoi d'ailleurs, euh, ou, ou des ou des baptistes, des évangélistes, le résultat sera à peu près, à peu près le même. vous dites que euh, c'est pas possible euh, vous dites que vous êtes pour une communauté monoethnique mais est-ce que ce serait pas possible avec un but commun et d'autres lieux communs par exemple une même religion de, fo de forger une communauté euh, où plusieurs peuples se rencontreraient et auraient le même but alors on va, là, on va, là on va parler dans, on va être dans on va être dans des enfin c'est le système de l'empire là c'est le système de l'empire où l'empire euh, va euh, agréger des communautés différentes. Est-ce qu'il faut voir... Parce que c'est compli, compliqué. Mais si on prend par exemple l'Empire turc. Hein, L'Empire turc agrégeait ce qu'on appelait les Milettes. Hein, et les Millettes, c'était des communautés religieuses et ethniques à la fois. Maintenant, euh, le catholicisme, effectivement, on, ça peut créer des communautés euh, multiethniques. Je ne suis pas convaincu, convaincu qu'il n'y ait pas un niveau où ça va plus marcher. Je ne suis pas certain qu'il y ait un niveau où ça va plus marcher. C'est ce, ce que je disais il y a un moment. On sait qu'il y, qu y a une phase, hein, 10-12%, et après ça ne va plus. Parce que ça voudrait dire que la, la religion n'est pas tout, hein, et euh, ça n'arrive pas à faire disparaître le reste. Vous voyez les, si vous allez en Espagne, ils ont énormément d'immigrés qui sont, qui sont d'Amérique latine, qui sont catholiques. Et ben ils ne sont pas du tout intégrés, ils ne sont, sont pas mieux intégrés, et ils sont extrêmement criminogènes. Les, les, premiers, euh, les premiers immigrés qu'on a eu en Europe, les premiers problèmes qu'on a eu avec les immigrés en Europe, en Suède ou en Norvège, c'est quand on y a, je ne sais pas pourquoi, on y a accueilli... Euh, des, des chrétiens qui venaient d'Irak. Il n'y avait pas de musulmans. C'est Suède ou Norvège, je ne sais plus. Il n'y avait pas de musulmans. On a, on a accueilli beaucoup de, beaucoup de chrétiens. Alors, qu'étaient-ils, je ne sais pas, Nestoriens, peut-être, je ne suis pas certain. Eh bien, euh, assez, rapidement, créé, euh, assez rapidement, ça a créé une, une population euh, halogène et, et criminogène. Il y a un Niveau, il y, a un, il y a un seuil de, de, de non-confusion. Non Alors on n'est pas obligé de. La, la, la, la communauté de religion va atténuer énormément les choses. Énormément les choses. Mais on peut aussi penser qu'il euh, y ait des différences religieuses en fonction euh, même si on pratique la même religion euh, qu'il y ait quand même des différences euh, religieuses en fonction des, des territoires dans la perception d'un certain nombre d'autres choses voilà de toute façon euh, moi je vois dans les, les communautés traditionnelles il y a un petit peu d'éléments qui n'est pas 100% européen, mais c'est quand même très limité hein. Très Dernière question. Euh, merci pour ta conférence. Euh, ce que je voulais poser comme question, c'était lorsque dans nos groupes locaux, dans nos organisations comme Academia Christiana ou n'importe où, euh, les idées, c'est à dire purement doctrinales se mêlent avec la religion. Euh, est ce qu'on peut y voir une opposition, est ce qu'on peut euh, y mêler les deux, euh, etc. L'idéal, ça serait d'avoir les deux. Quoi. Il y a un grand exemple, il y a un, on a un grand exemple, c'est Caudreanu et la garde de fer. C'est-à-dire la, la pratique politique et la pratique religieuse. C'était ça quand même, ça a été ça d'ailleurs, c'est est assez récent, plus, ait, en fait à partir du moment où il y a eu la perte de foi, ça se marque aussi dans la politique. Parce que moi je vois, On a des tas d'exemples de, où la foi et l'engagement anciennement, mais des trucs assez inimaginables. Voilà. Euh, alors que maintenant.. Euh, oui, c est, c est, en fait, c'est aussi le problème. C'est aussi le problème, c'est le découplage. Mais il y a, c est, c est le, le, le véritable problème, c'est la perte de l'idéal, en fait. C'est la perte de l'idéal, il y a plus. Vous avez. Comme il n'y a plus de communauté, comme il n'y a plus rien. Comme il n'y a plus de valeur forte, c'est ce que j'ai disais tout à l'heure de, de, de valeur forte, ben, est-ce que ça n'a pas de sens, quoi Ça a pas de sens. Alors, le problème après qu'on va rencontrer, c'est que euh, ni vous ni moi ne sommes des théologiens. Hein et que, assez souvent, je l'ai vu énormément, on le voit peut-être un peu moins maintenant, mais on voit un certain nombre de gens qui, qui n'étant pas théologiens, qui n'étant pas religieux non plus, d'ailleurs, qui sont des, du vulgum Pecus comme, comme vous et moi, quoi, qui vont euh, vous accuser d'être gnostique, je ne sais pas trop quoi, enfin, des tas de machins. Ah, Ce n'est pas, pas leur taf, quoi. Hein. C'est pas leur taf, quoi. Pas leur taf, laissons ça aux gens d'église. Décider. Euh... La grande mode, récemment, c'était d'accuser tous ceux qui trouvaient qu'Israël n'était pas un pays merveilleux d'être des martionnistes. Bon. Pfff. Je veux bien, mais enfin, quand même, c'est limite, C'est l'idée de Pierre, Pierre Hilar. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Hilar, mais Pierre Hilar dénonçait les martionnistes. Ce bon, n'est pas très sérieux, quoi. Pas très sérieux, hein. laissons, ça, laissons ça aux théologiens. Quoi. Mais l'idéal, ça serait d'être à la fois... Euh, de, de tenir son son d'une main et son sa Kalachnikov de l'autre <rire> ou sa trique comme vous voulez euh, sa barre de fer enfin, je ne sais pas quoi vous dire quoi mais voilà ou son crucifix enfin, c'est pas vous voyez là, le, vous voyez l'idée quoi enfin. merci beaucoup euh, christian boucher merci, merci, merci.